Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 99 de Stage 1 Et nous allons jouer aujourd'hui à Crisis 2 Crisis 2 qui est un jeu que vous connaissez sûrement tous à peu près euh, Un jeu de, de FPS euh, Un peu futuriste je dirais Un peu fantastique dans un sens parce que bon hein, Vous allez voir un peu l'équipement qu'on a Donc euh, c'est parti on va y jouer Alors appuyez sur entrée pour continuer Bon ça charge très vite hein. a pas besoin, Au moins pour le menu du moins alors, euh, non, je ne veux pas me connecter. Alors, on va faire une campagne et on va faire une nouvelle campagne. Alors, et, on, et donc, on va jouer en mode recrue. voilà, pour pas que ce soit dur. Nous y reviendrons dans la suite du journal. Gary, on vous écoute. Eh bien, pour tout vous dire, j'ai une petite préférence pour New York, qui aligne cette année encore une super équipe. Sur la côte ouest, mon cœur balance entre San Francisco et Los Angeles. Bien On peut donc s'attendre à retrouver en finale New York, San Francisco ou bien Los Angeles. Vous l'avez entendu en exclusivité, retenez bien nos pronostics. Ainsi se termine notre page sportive. Merci, monsieur. Et maintenant, sans transition, rejoignons Dan pour les infos Trois nouveaux cas d'infection ont été diagnostiqués chez des employés de Time. TryNet. A démenti les rumeurs de fuite biochimiques dans ses locaux. La maison-mère, Argrivrach, n'a pas souhaité commenter cette information. Il semble. Il y a pour l'instant 127 cas avérés, mais vu la vitesse de propagation, il est probable que le nombre reste. Toutes les voies d'accès ont été coupées alors que les forces du. Le prix du carburant menace de dépasser le plafond des 20 dollars. Les agences paramilitaires méritent toute notre confiance. Les New Yorkais s'inquiètent de. Là. Non, non. Donc euh, voilà, alors, ça charge, ça charge, euh, une drôle de façon de charger d'ailleurs, on l'écran, c'est bizarre, voilà. Swordfish 3, confirmez la situation. Ici, ce... une crise humanitaire, une épidémie d'Ebola, ou une connerie dans le genre. Dis-lui, Alcatraz. Alcatraz est pas très loquace ce matin. Contrairement à ce qu'on dit, la tequila, c'est dangereux pour la santé. Ah. Fais oui de la tête, ça suffira. Il émerge. Bon, bref. C'est du délire. Une unité d'élite entière pour une simple évasion il y a de la foire au pastos, là-dessous. Je les sens, ces trucs-là. Je te parie ce que tu Lâche-moi un peu. Écoutez-moi, Maris. Faut qu'on retrouve ce Dr. Gould. Enfilez votre matos et bougez-vous le cul. 10 minutes, à mon signal. Qu'est-ce que je disais C'est pas avec un M16 qu'on arrive à déloger un virus Ouais, mais il faut ramener vivant, ok Eh, hey, pareil paraît que c'est une invasion alien. Mais bien sûr, des aliens illégaux. <rire> C'est quoi, c'est la merde. Allez, allez, on est battus Bougez-vous Abandonnez le navire. La coque est éventrée Contrôle Sans touche. Je vais faire coucher abandonne le navire. Et voilà, donc c'est à nous de jouer. Il y a un bruit assourdissant, incroyable. Euh, donc, euh, alors, s'accroupir. On, on va essayer de s'enfuir de, de cette connerie. Euh. Ouais, bon, bah là, on contrôle plus rien. Ah, si. Voilà. On avance. Alors, ça confirme Encore un homme ça sert à rien. Oui, bah lui, il nous fait beaucoup pour nous dire. Là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut Est-ce qu'il faut l'aider Ouais, voilà. Maintenir eux. Voilà, ça ouvre la porte. Euh, voilà, donc les gars ils passent. Donc voilà, euh, je vous laisse la cinématique. et ben non, il nous redemandent encore de, de faire des efforts. Donc c'est à nous de nager. Euh, hop, on, a, on a vu le petit changement euh, entre la cinématique et, et le jeu. En fait, il y, y avait quasiment rien. Comme quoi euh, on arrive à faire des jeux quand même qui sont aussi beaux que les cinématiques Voilà euh, là je remonte euh, J'appuie, je sais pas si c'est ça quelque chose mais j'appuie sur le haut On remonte à la surface euh, ouais C'est tout sombre quand même Voilà Est-ce que c'est bon euh, ouais Gino Gino il est resté. Alcatraz a été le dernier à ce Merde, quest ce qui leur est arrivé, si c'est vrai !– N'y touchez pas Hé hey On dirait que Miss Liberté en a pris plein à la gueule Ouais, elle s'en mettra. Du de Hé quoi oh, bordel Bon. Boule de comptait sur nous. Alcatraz, c'est ton nom Alcatraz. Rôle de destin. C'est à toi de jouer maintenant. parti pour le chargement. Euh, J'espère qu'on va pouvoir jouer. Il serait temps on avait une belle cinématique qui donne bien envie d'aller jouer à, à Crysis 2 déjà. Alors, on se réveille, on sait pas où on est. Attends, où c'est que je suis? Ouais. Alors j'ai des trucs qui s'affichent. Je regarde mes mains. Mm -hmm. Oula, tout un tas de trucs qui s'affichent. Alors, on a une petite carte en bas à gauche. On a de l'énergie en bas à droite. Euh. Ouais. Hop. Il ramasse l'arme. Ah d'accord. Qu'est-ce qu'il se passe là Alcatraz, je peux rien de plus. Va falloir faire avec les moyens du bord. Tu es ma dernière chance. La dernière de Gould. La dernière pour nous tous. Je suis foutu. Je suis plus qu'un mort en sursis. Je... Je suis contaminé. Mais toi... Tu peux aller au bout. Ils le font. Ils le font. Ils le font. Ils le font. Bienvenue dans le futur. Bienvenue dans la guerre. Ah oui. Un dernier truc. Elle me laissera pas filer comme ça. La symbiose. Je dois rompre le lien. Je te donne ma combi. Je te donne ma vie. Promets-moi. Trouve Gould. C'est mon dernier espoir. Tu es mon dernier espoir. Avant, on m'appelait Prophète. prophète. Souviens-toi de moi. Voilà, on revient dans le jeu. Ma mission, localiser et protéger Nathan Gould. Alors, comment... Qu'est-ce qu'on doit faire Pour l'instant, là je peux bien bouger tout à l'heure c'était pas vraiment. Euh... V, briser le verrou. Ouais... Ouais, donc avec notre force, parce qu'on est quand même super fort. Maintenant on a une combi de... une combi qui rend fort, là. On est rapide, on saute, on, on est fort, on ne craint pas les balles, enfin... Normalement, j'ai vu qu'on ne pouvait pas trop craindre les balles tout à l'heure Donc c'était plutôt pas mal Alors, c'est toujours pas trop pire Oula, il est calabre mm -hmm. Ça, c'est quoi, ça D'accord, c'est un enregistrement C'est génial en Alors, on peut saisir des plus objets plus Les lancer la donné aucun les euh, Au des moins peu des peu poubelles le opaix, mais le finit par Allez on monte les escaliers. Y a rien d'autre à faire ici. De toute façon, l'autre elle parle toute seule. En fait, cool. Ah, tiens, il soin. me parle. En fait euh, ouais. Je sais pas si je peux lui répondre. <rire> non, mais je sais pas, j'ai rien vu. Alors, saute. Oulala. Là, là. là c'était du saut de compétition. En fait, Hop. Écoute-moi. Je sais pas si tu peux m'entendre, mais ils viennent te chercher. Il faut que tu trouves les Marines. Hop. Il faut que je trouve les Marines. Euh, ouais, bah, on verra bien. Ça est rippé au rebord. D'accord. Ah oui, c'est vrai que je peux faire des sauts de, de malade. Euh... Ouais. Allez. D'accord, ouais. On ouvre les portes d'une façon un peu délicate. plutôt sympathique aussi. Lumière. Ouh, la lumière qui éblouit d'un seul coup. Hmm, Qu'est-ce que je dois faire ah Qu'est ce qu'ils me disent Système Donc là je ne fais rien m'ont expliqué euh, deux deux, trois, deux fonctions là la fonction pour, euh, pour avoir une belle une bonne vision et, euh, hop, et aussi zoomer alors traverser le camp faut que j'aille de l'autre côté alors là on a des munitions repérées par euh, des petits logos munitions alors est-ce que je peux recharger oui euh, oui voilà à ah, l'accord hop 120 euh, je suis au maximum. Euh, sauf que j'ai rien à mon chargeur. Alors attendez. J'essaie de voir où sont les ennemis. On recharge. Donc les ennemis sont là. D'après ce qu'il me dit. Voilà, comme ça je suis sûr d'être plein. C'est pas les ennemis ça. Oulala euh, oulala là là, ou là là, je me fais tirer, je me fais canarder dessus. Euh, comment je me. Ah putain. Ah, ah la maniabilité est pas top hein. Oulala, là là, je suis dégoûté là. Attendez, ceux qui sont. J'ai l'impression de, de conduire un, un semi remorque comme qui dirait. Oui, alors j'aimerais bien tirer sur les gens. D'accord. Il lance des grenades hein. Si vous en marqué. Ah putain. Comment on fait pour viser des mecs d'aussi loin C'est impossible avec un pistolet de merde. Eh putain mais il, il y a d'où celui-là Ça va, alors ma vie, euh, je ne sais pas où elle est Est-ce que ce serait pas la petite barre en rouge là Bah ben non, elle est en train de se baisser euh, L'énergie peut-être C'est peut-être l'énergie, mais c'est bizarre euh, ce que je fais. Hop Ah bah ben non, je suis déjà au maximum euh, il faut que je recharge J'en reprends Et on va y retourner Normalement, on en a tué un peu voyez oui, les sauts que j'arrive à faire c'est plutôt sympa Alors Hop ah, je viens de courir aussi à l'instant je sais pas si vous avez vu Non je crois bien que j'ai tué tous les mecs et que je pouvais tuer ici Alors j'y vais tout doucement parce que là bon bah, c'est la. C'est une des premières fois où j'y joue j'avais joué un tout petit peu Je suis pas allé aussi loin je sais pas du tout il faut que j'aille Comment euh... Oula! Ah, encore un petit tutoriel. La jauge de furtivité indique si l'ennemi vous a repéré. Camouflage activé. Le camouflage vous rend temporairement invisible et indétectable. Vous pouvez ainsi infiltrer les positions ennemies. Le moindre déplacement prenne rapidement l'énergie de la nano-combinaison en mode camouflage. Donc, euh, alors, la combinaison, vous avez vu, on peut se camoufler, mais ça vide l'énergie. Euh, et si on s'en sert quand on se déplace, ça la, ça la vide aussi à mort. Il faudrait pas se déplacer en gros, je pense. Rester un maximum. Euh... Hop, hop. Il ah, y en a un peu partout, des mecs, là. Je sais pas en fait quand, qui on se bat, si c'est des... Euh... Je pensais que c'était une sorte d'extraterrestre de, de, ou de zombies ou n'importe. Et en fait, enfin, enfin bah, là vous avez vu l'histoire. Et donc, du coup, en fait, bon, c'est des je souris soldats. Centre vite. Je vais pas tenir longtemps. Ouais. C'est une sorte de guerre. Hein. Nous, pourtant, on n'est pas tellement méchants. Les mecs, si c'est l'armée, c'est parce qu'ils savent être méchants non plus. Hop. Euh, ouais. Où c'est qu'il faut que j'aille euh, je vais faire le tour peut-être, mais je vois pas trop à quoi en quoi c'est utile. Alors quand on court vous voyez l'énergie qui, qui part en sucette aussi. Qui part très vite en sucette. Vous connaissez pas les piles du Racel euh, Non, là-bas c'est là, là d'où je viens. Euh, en fait j'aurais peut-être dû rester là où, là où je j'ai monté là. C'était vers le nord comme, comme ils disent qu'il faut que j'aille. Et je saute. Euh... Je me fais mal, mais ça va. Alors ma vie, bah il n'y en a pas, il y, y a pas de vie apparente à l'écran, à part l'énergie, mais c'est pas notre vie. Hop hop hop hop. Alors ce qui est en rouge à gauche, là, ça doit être une sorte de, ouais, une sorte de, de repère pour quand euh, on enfin, est repéré, quoi, je veux dire, pour un, un niveau d'alerte. Je pense. Parce c'est rouge, c'est rouge, je sais pas à quoi ça peut correspondre. Et ça y est, ça redescend. Ah, ça vient de remonter. Est-ce que quelqu'un m'a vu ah, D'accord. Donc il vient de se lancer une grenade, il vient de mourir tout seul. C'était plutôt pas mal. Moi, moi j'aime bien, franchement. C'est plutôt bien. Voilà. Il meurt tout seul. Alors, où faut-il que j'aille Oula, mon énergie. Là, il faut pas. Et à chaque fois que je cours, je, cours, je fais quoi Je fais 50 mètres en courant, je, me... je perds toute mon énergie quoi. C'est dingue. il y là. Ah, pour viser, c'est la merde. Ah, je vous assure, c'est la merde. Donc, une arme comme ça, je mets 3 heures à toucher mon ennemi. Alors, encore des munitions. Oui mais je suis forcément au max Bon bah ben c'est bon 120, 14 J'ai de la marge Allez crève Mais tiens il a mis un peu du temps à crever celui-là là-bas il, il y en a de partout des mecs Hop là je vais bien tirer, on a vu le sang gicler, je pense qu'il est mort. Alors, ce que je vais faire, voilà. J'aurais dû y penser beaucoup plus tôt, hein, à partir du moment où j'ai croisé les mecs, j'aurais dû changer d'arme. J'ai pas du tout pensé que les mecs, bah, forcément, quand je les tue, bah, ils laissent leur arme par terre. Hein. Ils l'envoient pas par Colissimo. Et lui, il allait se planquer derrière sa barrière. Alors, je viens de me faire tirer dessus, mais je sais pas d'où un mec qui m'a tiré dessus Oui, non Non, Il veut pas se manifester pendant la jauge là, la petite petit jauge est toute rouge Il peut bien y avoir un mec quelque part Bon bah lui là-bas mais ouais non C'est pas, pas le même mec okay, Comment viser aussi ça Il est tellement loin, comment il fait pour me toucher Il est ça comme il est loin Comment bon, je vais un chi pour le viser plus je suis tout rouge là, c'est limite je vais mourir. Ouais, non, je vais pas l'attaquer avec une poubelle, ça va pas le faire. Par au dessus. Ah bah d'accord, de... ils ont. Ah bah d'accord, y a un mec là haut. Voilà. Y a plus de mec là haut. Ah bah y en a un deuxième, non c'est le même. Et je vais, je tire dans la tête, ça, ça, ça pisse le centre partout et. Ah à me dire qu'il est encore vivant le mec. Alors là il faudrait que j'aille au point, au point bleu qui est un peu loin là, 60 et quelques mètres. Allez, ah, les crèves on est au taquet en fait dans ce jeu. Ah putain On est tout le temps au taquet. Voilà, plus que 50 mètres, c'est pas tellement loin. On va essayer d'y aller, sans se faire tuer. Est-ce qu'il n'y en a pas un autre, là Non. On va, on va longer les murs, comme qui dirait. Je vais faire tout petit. Non. Je le sens pas tellement. Ah oui, bah, je me disais bien aussi que c'était pas si facile. Allez, voilà. Il y en a encore un. Je sais pas où. Voilà. Hop, hop, hop, hop, hop, Putain, il est encore au lion. Elle crève. Voilà. Oui. Alors, je sais pas comment je fais pour rentrer dans ce garage-là. Parce que, du coup... Euh il était fermé. Il doit y avoir quelque chose à activer quelque part. Oui, le garage où j'étais il y a deux secondes. Ça a été un peu la mouise. En plus, c'est toujours des ennemis. Alors, je ne sais pas s'il faut que j'aille les chercher ou pas. Regardez ce garage, C'est bizarre. Euh, je vais plutôt aller là-bas. Ah, mais là je suis en train de m'éloigner du point où je devais aller. Euh, je suis pas sûr que je fasse le bon chemin. On va essayer avec la voiture. Et oui, parce qu'on peut conduire les engins. Alors, bah, vous le voyez de toute façon vous-même. Essayez de le péter. Euh, mais il y a un truc à côté là, j'avais pas fait gaffe. En fait, ouais, on, je me casse trop la tête pour rien. alors là c'est en train de faire quelque chose voilà il a changé ma destination parce que c'était fermé et que... ouais donc il fallait bien que je m'aperçoive que c'était fermé pour qu'il me... Qu me dise faut que taille là-bas hop pour l'instant ça va donc ça va être juste de l'autre côté mais il va y avoir plein d'ennemis j'imagine non non ça va